nous fait un pilier en Haïti. L'Église, là, tout fait un pilier heureux, l'oublier, l'écaleo. La Bible te dit, nous sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais n'oubliez ça. Nous nous même pour nous penser, même avec eux. Nous nous même pour nous parler, même avec eux. Nous même nous, parler, même avec vous. nous même pour nous sembler avec eux.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 Nous utiliser, nos armes de combat, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et bien, nous sommes à ça, comme si nous maintenant d'être nous, servir bon Dieu, c'est gourmet à diable. Et c'est ça que nous nous. Chasser l'on est Satan, faire macaque. Et je dis à sous toute sainteté théâtre qui n'est pas arrivé dans le niveau protestant qui a fait macaque. Parce qu'il n'a passé à côté de la vérité. Mais ce qui est plus triste, c'est qu'il y a des leaders qui ont connaissances et qui continuent de traîner le peuple là dans l'ignorance. Et la Bible continue à dire, mon peuple périt faute de connaissances. Je me sens révolté le mois qui l'église de Jésus Christ là, pas capable de faire progrès encore. Je comprends nos bagailles, mes bien-aimés. L'argent pas fait l'église progresser. Je comprends nos gros bagailles, mes bien-aimés. L'argent pas fait l'église progresser. L'argent pas fait chrétien progresser. Au contraire, l'argent fait nous tomber dans la léthargie. Depuis nous, nous, nous sommes occupés, nous ne sommes pas pour adorer, nous ne pour pas prier, nous ne sommes pas pour chercher la sanctification. Amen. Mais maintenant, nous ou bagay extraordinaire Pour que tu arrives dans nos stade, pour le tu arrives et puis pour le lui-même, et puis pour bon Dieu ait mm -hmm. premier place dans la ville, c'est seulement Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas expliqué que ma personne comme à l'âge, non je m'explique expliqué que bon Dieu qui a fait l'argent, pas mettre tout. Bon Dieu qui a fait, c'est où mettre l'argent. Trois personnes qui étaient l'argent servi avec eux, même dans l'évangile. En plus, leader a prêché où l'évangile est l'abondance. Mais qui sest nous constaté L'église a toujours été pauvre, mais l'idée, ça y a toujours riche. Gêne toute la journée. Parce que sans pitié, qui ne jamais comprendre que l'Éternel travaille six jours, que les gens les ont levé ce travail pour le travail. Il a ouvert la porte de l'église chaque jour et puis il a fait offrande. Il vient de plein d'argent. Toutes petites yo dans pays étranger, mais pauvres yon devant yon, marcher, chercher l'argent, tout côté potéba yo, tout monde qui a prêché la qu'il y riche, et presque tout monde qui est dans l'église yo viennent pauvres. Et au fur et à mesure que ça a passé, la foi a diminué. Parce que vous n'avez pas de bonnes gens qui t'ont des messages là et puis vous courez de l'abondance là. Bon Dieu est un Dieu d'abondance, mais les gens qui courent derrière l'argent, et bien derrière le bon Dieu, vous c'est de l'argent. Et comme ça, message qui vous faire grandir, il n'y pas prêché. Message qui vous former ou qui vous construire ou qui pour former un homme fait, une femme fait. Jean 1 e. Corinthiens 13 dit, il n'est pas prêché. Parce que tout mon monde a dit, n'importe quoi, même la Bible a fait. Main. Et comme nous sommes peuple ignorant, même dans l'église, nous-mêmes, dans l'église, nous participons dans toute erreur qui fait le pays à tomber dans la salle tombée là. Et maintenant, on voulait très politique avec vous. Parce que Léo te dit Jésus-Christ. Il voulait pour nous payer impôts, qui ça pour nous faire? C'est une question politique. Jésus-Christ te répond politiquement. Baille bon Dieu, sac pour bon Dieu. Baille César, sac pour César. vient nous dire bon Dieu, mais nous, jeunes femmes, nous avons dit c'est une question politique pour nous fini, finir à monsieur. Monsieur n'est pas entré dans la logique, peu, non? L'état de mandé, mais côté garçon, on t'a fait dileté avec là. On seul le monde qui a fait Comment nous faisons ce lycée c'est le monde nous Si on fait ça, vous entrez dans discussion malsain. Jésus-Christ garde démonré les gens et puis il On à écrire tout le péché. Et puis il dit mon qui sont péchés. Frappez-le encore. Ou nous poser nos questions politiques parce que s'il dit... C'est pour lapider, côté justice ou prêché à côté grâce qu'on Si on dit qu'il est vivant et la loi qui dit ceci cela qui soit à vous il pour prendre non piège et puis il politiquement que monde qui s'empêcher à le premier roche là. Mais venez, Jésus-Christ n'a pas servi à faire 33 ans sur la terre comme un gros politicien. Comme un plus gros politicien que tout politicien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 protestants dans les hypocrites, même avec le reste du monde. Nous la donnent, nous ne la donnent C'est nous, ce n'est pas nous. Ratement dessoufflé. Et ce bagages, ça y fait l'église là. Divise, vine, gens le divise. Le monde presque pas dit Amen dans l'église. Vous avez déjà prêché, nous tous dans le même moment là. Mais vous avez un peu dit Amen, vous avez dit hum. Pour qui ça? Parce que en pile monde dans l'église ne pas marcher derrière la parole, c'est derrière les gens qui marchent. Et même moi, tout le monde a marché derrière les gens, c'est le monde qui a marché tête en bas. Si vous voulez lever tête vous Ou, ou attendez la vérité. Et l'église là, c'est la cave, ou seule l'église. Parce que son seul parole qui a parlé là, c'est la parole de Dieu. Les gens doivent diviser sur la parole de Dieu. Ou diviser sur l'opinion. On ne diviser sur l'opinion. On ne diviser sur la parole de Dieu. Parce que cette parole est oui et amen. C'est ça qui fait pas quatre monde qui ne sont pas converti dans l'église. Ils viennent tous nos pierres d'achoppement. Ils empêché l'église de grandir. Parce que l'église de grandir pour grandir, nous avons homogénéité pour nous sembler. Nous ne pas bien les mêmes gens, mais nous sommes tous les mêmes gens. ça nous est les l'élite en Haïti fait, nous fait en pile l'erreur et il y a un pile Haïtien qui est entré dans le bagaille de bonne foi, de bonne volonté, de bonne conscience vous comprennent ce bon bagaille bien, y a fait, et puis c'est tout le monde, tout le monde ici a, nous parler de péché personnel nous parler de péché collectif nous parler de péché national en pile péché national fait Daniel chapitre 9 le serviteur a dit nous avons péché parce que Israël en entier est entré dans en désobéissance. Même jean Jodia à Haïti, te dit nous avons péché parce que nous, majorité, de nous entrons dans en désobéissance extrême. Nous quittons Monio, fait nous fait en guise de suivre la parole de Dieu, nous suivons l'Occident. Qui ça, Américain penser Qui ça, la France penser Qui ça, Canada penser Qui ça, la Dominicanie a dit comme si nous condamnions pour nos peuples de rester avec Maintenant, je voulais rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester avec personne. ou capable de un contact direct avec le bon Dieu. Et le bon Dieu, si vous avez un contact direct avec l'IA, y aurait l'éternel des armées. Armée, ce n'est pas la mitraillette seulement, mais une mitraillette là-dedans. Armée, ce n'est pas la guerre bactériologique seulement, mais la guerre bactériologique là-dedans. Américaine, ah, c'est guerre économique. Américaine, ah, assez... Majorité de gens qui ont pas la à l'école. En plus, le monde dit que c'est grâce au gagnant des ce a dirigé l'église. Mais moi-même, je me dans la classe moyenne, c'est la plus rebelle. Parce que plus de gens qui ont en Haïti, c'est plus de gens qui n'ont de la et maintenant, il y l'homme des gens qui là. Il faut pas comprendre ça avec lui ou parler. Il faut pas comprendre ce qui a parlé avec vous. Il faut pas oublier que bon Dieu est le monde. C'est des envoyés. Il est venu pour dire parole bon Dieu. Nous n'avons pas encore pour que bon Dieu descendre pour parler avec vous. Mais il parle à travers les prophètes. Il parle à travers la parole de Dieu, la Bible. Il parle à travers les prédicateurs sélectionné sur le volet par le Saint-Esprit pour bâtir cette fiancée qui doit se présenter devant Dieu sans tâche ni ride. Mais c'est pour quitter le forméo, Parce que l'école y a tout, il apprend la raison, mais il n'y a pas jamais développé la foi. Et en venti critique, ou sous discussion. Ou pas qu'on ferme mes yeux pour quitter le Saint-Esprit communiquer avec vous. Mathieu on dit on bagaille. Bon Dieu est l'élo parce est remet. C'est lui même qui est l'eau qui faut là. S'il si batte l'eau ou pas là. S'il est l'eau ou là, l'elle parler avec vous, c'est pour des. Songez, ça le dit dans le psaume 24. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite.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 Ces forces constituées en vue de garantir la sécurité. L'éternel connaît qui jean bague la fait toute cosmogonie, l'institué institué la la donne. Alors, au même qui sous la terre, qui était qui te, mon pas dans le nous. Grand pile tractation pour écraser l'armée d'Haïti. En plus, le monde est content de la à Et quand il y a un sujet de discussion sans essayer de rien comprendre. Nous qui émotion l'émotion, nous, la mer va pas bon, la mer va pas bon, c'est pour toi, toi. la mer va pas bon, la mer va pas bon. Gros chef, vous d'accord pour vous une institution forte, seule institution forte qui gagne dans la pays. Nous ne pouvons pas raisonner. Parce que cérébral, nos t'êtes nous ne pouvons pas fonctionner. C'est l'émotion, nous. On ne va pas bon, retirez On ne va pas bon, jetez Mais à qui ça n'a pas la Ma Amen. ma couture, ma cout, ma cout, Mais même moi, je n'ai pas de victime victime. Qui présente tête comme victime. Alors c'est les gens qui sont dans la guerre et puis ils perdent des bataille tout à fait film, parce que vous avez un cob pour vous montrer comment divalier validé tout le monde tout le monde ça aussi monde qui est venu pour tout pas qu'il y a qui innocent alors si il y a des gens qui c'est responsable et si j'ai dit nous ne sommes pas un qui sont mon nom qui estimé de estimés dans le pays estimer pas jamais une personne parce que la fait développement pour diable malheureux la fait développement les pas j'en une personne on matin, ma gloire sort dans la caserne, elle traverse, l'a dit estimé, hey, « Eh, hey, hey. eh, eh, et bien fait au maré, monsieur. » Qui laisse tout qui a dit qu'il a été reproché estimé Personne, ne le monde, personne qui a qu'il été reproché estimé. Ma gloire, on est pas et dire sortit sorti là. Ou même dans la tête, pas où, comme malheureux, vous pensez que cela, mais d'ailleurs, il a d'état tout le temps Ou pas capable de comprendre que tout coup d'état est commandité. Alors c'est ma gloire qui est levé pour contre lui. Et puis quand le fin finit estimé dehors, estimé parti à l'enfance, et puis le même qui s'en fait, il invite le dernier crasse bourgeois qui ne peut à faire balle dans le palais toute la journée. L'élève est Pour Duvalier, il a travail avec lui comme ministre de la Santé. Parce que Duvalier était secrétaire d'État de la Santé, sous-estimé. Du dit Mais, ou pas pouvez pas dire ça Pour ne pas faire un gars de soif, ne pas n'avez Pour ne pas faire un travail avec Vous savez, il y a d'accord avec lui. Et depuis là, Duvalier oblige à entrer dans ma honte. Pour jusqu'à ce que ma gloire ne soit pas présidente encore. Je n'ai j'entends des personnes qui dit ça en Haïti. Mais tout le monde a parlé de Duvalier. Qui ça y a dit Duvalier de ceci. Duvalier, Duvalier, Duvalier, Duvalier. Et puis, il a regardé tout ce monde qui a financé le okay? tout ce monde qui a financé le coup d'État. Il a fait 13 ans sous pouvoir. Il a dérangé 13 coups d'État pour le décarter là, pour le défendre révolution politique, pour le faire une révolution économique. Tout le monde a fait passer pour victime, mais tout le monde a fait pour tout monde a pour tout le monde a fait passer pour tout faut nous jouer nous monde pour dire nous ça parce que quand l'histoire est écrite par des vaincus c'est monde qui a gémi au était passé seulement mais mais faut nous des monde qui étaient là qui pas ni vainqueur ni vaincu mais qui des monde qui vécu l'histoire qui connaît qui ça bagaille là bagaille là c'est que l'homme là caillou on l'autre ni pour venir descendre nous sous descend ni en avant ou pas responsable Claude, c'est ton tomacout. En vérité, plutôt que ton tomacout, tomes Parce que je dis à pays nous pas dirigé. n'a pas de réelébaille au volet. Mais c'est des terroristes. Salomé Charles Mourier, Ce n'est que le commencement de la douleur. Si bon Dieu n'a pas fermé, nous pas. Tout le monde a dit Claude mets toi couvert. Claude mets toi à couvert. Moi-même, moi, -moi, je lis dans la Bible que mes jours sont comptés par l'éternel des armées. Pas aucun monde qui doit survivre si l'éternel n'a pas la permission. Et moi, je dis que si il tire mon vent, c'est une victoire. Parce que moi, je parle mal dans le ciel. Je ne peux pas de personne. Je ne peux pas de la mort. Je ne peux pas besoin de perdre aucun pitié pour moi. Je vais prier pour moi, je ne bon pas pour me le cacher, parce que je ne vais pas le cacher en quel côté. Je vais me faire des pour continuer à dire la vérité jusqu'à ce que je le relève. Parce que je ne vais pas me Le Je ne va pas comme ça. Je ne aller pas le pays où je dois marcher. Je vais presse à 10h du soir à pied. Je vais manger de fruits je vais monter à Pétionville à pied mal dormi. Nous perdons le pays, nous. La CIA, pas de gens qui travaillent avec lui. Il y a pas paquet de gens qui est dans la CIA en Haïti. Il y a tellement de choses de prestige. Blancs, pas de monde qui est dans la CIA. Si les haïtiens sont contents pour qu'ils connaissent la CIA, blancs mon qui en Haïti là, et gros placé, oui, gros bourgeois, gros gros ancien général, ou pas qu'être bon gros nec qui comprennent qu'ils ont droit de vie et de mort sur tout le monde. Je vais c'est l'éternel qui va y avoir c'est l'éternel qui retire le N'importe quel qui à un côté pour le réfléchir, pour qu'il y tout l'éternel qui a coupé souffle. Parce que l'éternel t'a dit, non, non, mauvais riche là, et, et, et, et si ton âme t'est redemandé. Tout grenier me plein, quand il y a encore, mon âme vit, bamboche, repose-toi. En plus, l'Éternel dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Tout choses ou ou qui soit avec eux. Et moi-même, moi, même, moi pour suspendre trembler. Ou à mourir, aujourd'hui dit, ou ap mourir demain. Ou besoin mourir vieillesse, je 72 ans. Je vais douleur dans tout comme depuis Jésus-Christ vient venu, fait 32 ans, il monte, et le fait, il le fait. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire ma chasse, il est ici. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas mourir quand même. Il ne peut pas mourir tant que monde. L'éternel connaît l'importance de la mer. il fait l'univers, il connaît les agresseurs qui de jouer. Nous la création est un système. Vous consacrez l'écosystème. Nous, écosystème. les nous tous les C'est tout, tout le monde qui est dans le système. Il y aurait les ça. Et c'est l'un avec l'autre qui fait équilibre du système. L'un par le système est toujours déséquilibré. Regardez dans Genèse, chapitre 2, verset 1er pour vous. Qui ça l'a Bible dit L'Éternel reconnaît l'armée. Non seulement historiquement, c'est l'armée indigène qui débat dans pays, pays. Mais l'Éternel reconnaît l'armée. Pourquoi ça pour nous aider pour y faire un désordre Parce que les étrangers viennent dire l'armée la n'est pas bon. Parce que les bourgeois, ils veulent pour y faire ça au plus dans le pays. Il faut que vous détruissions la espace pour vous faire, faire ça. Genèse chapitre 2, verset 1er. Qui ça le dit Ainsi ils furent achevés les cieux et la terre avec toute leur armée. Système de défense automatique garanti. C'est peut-être ça que fait. Depuis en 1970, Mounio voulait violer l'atmosphère pour aller dans l'autre planète. Mais c'est parce que l'Éternel démettait défense qui fait bah, ça n'a pas fait. Alors nous-mêmes, nous sommes nous là, nous sommes armés, comme si c'est mon capture et coup de fusil. Comme pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement des éléments de la nature, dans Genèse chapitre 21, verset 22, allez regarder avec moi, la Bible dit, en ce temps-là, Abimelech le roi, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham. Genèse 21. Abimelech a déclaré à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Abraham lui-même, il avait son armée. Il est le père de la foi. Et moi je vous dis ce matin que Dieu dirige directement les armées des cieux. Qu'est-ce que j'ai dit même s'il laisse les hommes faire. Mais il a le pouvoir de décider à qui sera la victoire. Il a dit très bien que ce n'est pas le cheval qui donne la victoire aux cavaliers. Dans Esaïe chapitre 43, il dit qui a mis en campagne des chars et des chevaux une armée de vaillants guerriers sous couches ensemble pour ne plus se relever. Anéanti était comme une mèche. Béni soit l'éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, et mes ben droits à la bataille. Mais si vous avez l'armée, vous avez contrôlé le pays. Si vous êtes ici, vous prenez de l'autre côté, l'arrivée c'est pour passer dans poste, pour dire qui est souillé quand on sortit Quand ils nous prennent Qui sont prennent le faire Combien de nous prennent le faire Et bien, on peut nous tourner pour faire même exercice Pour faire un tourner dans le cas Pour être sûr qu'on ne peut pas faire des gars là En 1986, les deux autres pays étaient dans le pays La nation était encore intelligente Parce que la tête de l'eau était faite Elle était organisée des de vigilance pour protéger la tête de L'inconnu paraître dans le quartier, c'est pour expliquer son besoin. Parce que le pays n'a pas en sécurité. Si inconnu paraître, c'est pour dire son besoin. Je dis à question de brigade de vigilance dans le pays, à a son nécessité. Si le monde c'est pas dans le quartier, on ne capable pas mettre 10 dans le quartier. Si le monde c'est pas dans le quartier, ne pas mettre 10 bouler dans le quartier. pas dans le quartier, il ne oppression, Ou pas de y ait qui ont ou pas de monde qui asthmatique ou pas qu'il des autres qui ont faire là. Parce que, au même, au pas de là, au vu nous des autres, doit le faire autour. Mais quand il y a la nation, ça nous vient de la Son nation rac, son nation couleuvre. Depuis, mon Dieu vini, venu. De... Eh, bah, qu'on ouvre, là, non et puis tout le monde qu'on rentre dedans. Au Canada, à un moment de la durée, la gendarmerie n'a pas de capacité pour de résoudre le problème du banditisme dans le pays. Ces société qui ont dit ça ne peuvent pas prendre la main. Je vais vous expliquer, il n'y pas de bon monde qui ont discours démocratique qui a touché. Mais c'est où que dit petit tout. C'est petit tout qui n'a pas à l'école. Vous as l'école, oui, mais petit tout pas de Mounia touché. L'homme moun de bien tomber, personne ne va parler. Cousson vacabon tombé, tout le monde tombe par l'empile. Parce que mon ont voilà l'argent dans human rights watch. cap sorti dans le pays blanc pour qu'il y ait des désordre là. là Bourgeois a financé. Malheureux en bas qui pas jouent en ken l'autre côté pour le manger, manifestation vient tout non programme pour lui, parce que c'est l'alphantikob. Et puis, mon kap goumen, pour yon wessier à camper, c'est eux même seulement qui a été Combien Comment est-ce ou de tomber dans l'insécurité Ou vous avez répondre répond, ou sinon, vous avez-vous dit, combien monde ou qu'on vous qui est-ce que vous avez qui tombe dans l'insécurité En haut net, à financer en bas net parce qu'il y a appliqué une politique, la politique de Franklin Delano Roosevelt qui dit que c'est pour séparer separe les pays, pour vous n'appuyer pas le monde dans la machine pour vous soulier, pas le monde dans la machine c'est pour les pays arrêter de diviser parce que si nous quittons le pays, ça les têtes ensemble, nous ne pouvons pas faire les et depuis Franklin Delano Roosevelt fin de faire gaieté ça, ils l'ont fumé puis qu'on pays. A. En haut utilisé, en bas net, malheureux, cache ton t machine deuxième main, ces machines pas la boule dans la ria. Parce que c'est monde classe moyenne qui ne doit pas faire un effort. Il ne doit pas rentrer dans le business. Parce que s'il viennent entrer dans le business, la y élite économique, la est capable de concurrencer avec le monde. Il faut que le reste en bas, il faut que le reste côté C'est le consommateur pour le monde. Il ne doit pas changer de propriétaire. Il faut préparé les gens à l'école, les gens préparé pour le travail à Monde, Mais bien aimé, c'est pour les préparer pour vivre. C'est pour y apprendre un le métier, l'em fin apprennent le métier, qu'on y a fort montrer une technique pour me faire, pour me capable développer, de mettre en, en de métier. Nous, les gens qui apprennent le métier, qui sont universitaires, il faut que les gens tout en la profession. Mais les gens qui ont formé les petites nouilles ou gens, ils ont formé pour travailler travailler à eux. Donc, ils ont formé pour le faire, l'autre, ils ont fait l'argent, ils même pour le rété ou salarié. Un petit balia, c'est mesi pour le manger, il n'y a pas de pa foutre qu'à belle En plus, il 60 ans, il faut aller parce qu'il a pas besoin de citron, citron, il a pas de jus. En fin, 65 ans pour aller pension, il est assuré que a été révoqué. Qu'est-ce que je dis parole C'est si tout le monde qui a l'esprit en Haïti qui comprend ça sa ça veut dire. Formation d'entreprise. Formation d'entreprise. Nous sommes comptables qui j'aime capables d'utiliser la comptabilité pour réaliser mon thème. Nous sommes gestionnaires qui sont capables pour réaliser tête thème. Peut-être que vous l'école avec un petit monde qui a un agent. Monde qui a un agent a joué le domino, l'a jouer joué le baccarat, qui a joué ceci-là. joué domino et puis l'a joué la classe-là qui laisse faire fait gros moyen. Parce que les avons les envie de faire un investissement pour chercher monde qui a pu pour un travail avec nous. Donc, depuis l'école, nous avons prend à ce qui a avant pour aller domestique, les bon salaires. Travailler avec les gens. Presque venir méchanceté parce que les hommes sont trop méchants. Toutes les jours ne jouent pas debout. Et puis, on l'écrit même l'eau et, les jours, les jours, et pas, sont la caille ou pas qu'à payer encore. Et chaque jour que passe, c'est faible ou vienne plus faible. Ou perd du courage. Petit ne peut finir l'école. Petit monde est obligé de partir ici, partir là-bas. Il y a des sont obligés de prendre. Parce que, en haut, il a financé en bas net et puis il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas une force qui vient de dire non. Je dis que mal n'est pas un fondement. Mal pas de fond. Les gens qui ont fait mal, tant qu'ils ne pas une force qui dit qu'ils ont arrêté, on C'est-à-dire que nous, tous là, nous ne sommes pas de bonnes pigeons les qui viennent chercher nous même Jean avec Salomé Charles. Et les grands temps pour nous comprendre, ce n'est pas bon Dieu qui dit ça. Les grands temps pour nous pas comprendre que le gouvernement est là pour garantir intérêt bourgeois qui mettez Est-ce qu'on a est un corps pour financer l'élection? non moi Non seulement pas un corps pour financer l'élection, mais yo mettez dans tête avec force que la politique c'est ce monde sale, on va pas le voter. Même si vous avez voté, vote pas jamais pour vous. C'est le peuple qui arrive dans le niveau de conscience qui, quand dit non, nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Il y a des pour le faire. Il y en plein monde a plein de gens qui ont pipi dans la salle. Là. Et donc, ça nous a dit que ça devons Et moi, je vous dis que Dieu dirige directement les armées des cieux. Dans Ésaïe 45, verset 12, Bible a dit L'éternel a parlé, c'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, a créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Mais bien aimé, l'éternel, quoi est nos forces force défensive qui est juste c'est quoi une force défensive qui est juste Et matin, bon Dieu, posez une question dans Esaïe, chapitre 3, verset 15. De quel droit De quel droit, foulez-vous, mon peuple De quel droit, écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Machine ça qui constituait pour priger Haïti pour faire classe moyenne dans tourner pétrole là. Et c'est lui-même l'Éternel poser question ça dans Ésaïe chapitre 3 verset 15. C'est pour regarder ou même Géo, et c'est pour l'île avec bouche Pao. ou pas comprendre paroles pas me et c'est pour dire Jodia sur Facebook sur YouTube pour le monde entier entendre l'Éternel parlait avec bourgeoisie ça, les parle avec intellectuels qui l'argent dans le même bourgeois, pour écrire le livre, qui a multiplié menti sans fin, il a recevoir l'argent, il a recevoir prix, il a mettre statue dans le pays, pour faire comprendre qu'ils fait, et puis il a une demi-vérité pour tout le monde qui a continué à écouter, il a massacré la mémoire et le mental d'un peuple. Et l'éternel pose l'oligarchie haïtienne à question, il dit dans Esaïe chapitre 3, verset 15. De quel droit foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres. lisez le pour moi, s'il vous plaît. Dis le Seigneur, l'éternel des armées. Et moi, je m'en ça au nom du Saint-Esprit. Sorti là, avec questionnement ça, quittez-le continuer dans tes tête de quel droit foulez-vous, mon peuple De quel droit écrasez-vous la face des pauvres Dixit, l'éternel des armées. Que bon Dieu bénisse. Nous ne sommes pas suspendus dans ma haleuré. Leur nation arrive dans le stade, côté dirigeant les grands comportements qui sont identiques à terroriste terroristes là c'est nation pour prendre destinée en main. Amen. Le dirigeant est indifférent à toute cette nation a subi. C'est nation qui pour prendre destinée en main. Et sinon, nous pas fait, personne pas venir faire le boulot. Claude So, on nous là, pour nous faire la guerre. Si ça peut traverser nos têtes, ou paquet de bon monde, ni sur internet là, ni dans l'église là, puisque le pays a son pays divisé, à cause de désinformation qui a la donne, et même les gens qui ont les têtes, les camper devant un paquet de van, bon monde, ils ont zombifié les gens. Et ils ont Bible dans la Hier dans le jeûne, nous avons là, te un éclatement. Tout le qui a pris le nous ne pas capables encore. Parce que si nous arrivons au stade, même l'église nous peut venir. Qui côté nous aller? Parce que la solution, c'est au pied de la croix Nous Il n'y pas il n'y a le Parlement, il n'y a le quartier général, il n'y a caserne, il n'y a pas personne sous la terre. Parce que la terre abandonnée abandonné à lui-même, Haïti particulièrement. Puisque les dirigeants ont amassé l'argent dans tout le pays et ne l'ordre en Haïti par préoccupation. Des ordres l'a profité tout le monde et nous avons constaté dans le pays ça. Que je n'ai prier mon Dieu soulier qui fait que me racher. C'est étranger qui a réussi dans le pays. Tout étranger a réussi dans le pays. Tout le monde qui sort de l'autre côté qui vit, a réussi dans le pays. Tout le monde qui a les têtes mulat, tout le monde qui a les têtes rouge, tout le monde qui a les têtes libanais, arabes, syriens, tout a réussi dans le pays. c'est nous-mêmes, Neg Bossal. C'est nous-mêmes, les vanupiers pieds de 1803. C'est nous-mêmes, Neg qui étaient campés pour sans doute écouler, pour nous dire non, ça pas qu'à faire comme ça, parce que nous toutes créés à l'image et pour la gloire de Dieu. C'est nous-mêmes qui nous subi. Nous et en plus le monde... J'ai essayé fait peuple bon Dieu à comprendre, c'est pour le retirer ennemi, pour le quitter, le vin faire ça avec lui. Mais nous avons gardé la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, regarder avec moi s'il vous plaît. Nous, j'aime mon montrer que là. Ce n'est pas qu'on Nan Dans Luc chapitre 12, verset 39. Nous voulons faire vite, mais nous voulons bien comprendre. Après ça, pour nous ne pas déformer, ça pas dit. Dans Luc chapitre 12, verset 39, la parole l'a dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Qui ça le dit Il veillerait. Qui ça le dit Il veillerait. Dans Matthieu 24, verset 43, nous jouons exactement la même parole. Maintenant, Jean chapitre 10, verset 10, nous jouons l'autre parole. Jean chapitre 10, verset 10.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 Abondance d'amour, abondance de sécurité, abondance d'éducation, petite nous. Abondance pour nous tous qui doivent manger, pour nous qui doivent la santé, pour nous qui pour nous mettre sous nous, pour nous qui côté, pour nous voir, petite nous jouer. Côté abondance là. Nous pas l'église angélique, ce n'est pas dans le ciel, nous y est, nous sous la terre, les ont passé, nous subissons. Et les prédicateurs ont campé devant nous avec la parole nommée faut que parole ça pas un bagage qui pour aliéner nous, pour faire nous tourner zombie, mais son parole qui pour ouvrir l'esprit nous. Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc si c'est ça l'a vie, faire, ou a une responsabilité pour paraître en Au compte, ça fait. Au compte, fait. Est-ce que vous avez pour l'éternel voyant un juin de devant Pot-Paula L'a voyelle, parce qu'elle est capable. Les moyens. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a-t-il déclaré. Mais nous-mêmes n'avons pas la foi. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il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 Ou servi ou bon dieu qui vivant ou servi ou bon dieu qui vrai parole li c'est la vérité li c'est au dieu immuable li pas changer li pas meto là pour chita tan kou beke ke kanan mon ennemi pour mon dévoré ou. li bon moyen pour prendre responsabilité si pa gen l'état dans on pays ka protéger ou c'est pour protéger tout Mais Claude, la Bible a dit tu ne tueras point. Comment me protéger tes même Et bien maintenant nous vient dire légitime défense qu'a planifié. Qu'est-ce qu'on nous vinn d'où On pas obligé saisir les bagages d'arrivée arrivés parce qu'on est là. On pas déplacer pour assassiner personne. Ou pas déplacer pour aller déclarer personne la guerre. Ou pas de premier trahé pour descendre, pour aller dire personne, vini paré pour vous. Mais l'on couche la carou paisiblement. L'on a pour les marcher gentiment. L'on a marcher humblement. Ou paraît les livin dégojou. Puisque pas de monde, c'est pour parler pour lui. Nous pas qu'à continuer à rester comme ça dans le pays sous prétexte que nous sommes protestants. Pasteur que qui fait nous ça, malhonnête. Majorité là-dedans, tout bien là-bas. Petite là-bas, même gens avec les politiciens. Nous-mêmes, nous, dans le pays nous la deux bras balancés, mais la gloire soit rendue à Dieu. La droite de l'éternel est en notre faveur. Nous sommes capables de planifier une légitime défense. Parce que nous connaissons très bien, nous ne pouvons pas que l'éternel des armées. Alors nous continuons la recherche. Moi, arriver sur Néhémie. Ouvrez la Bible avec nous, s'il vous plaît, dans Néhémie chapitre 4. Néhémie, c'est immédiatement après la chronique. Nous ouvrons la Bible. Nous sommes dans une, une situation difficile. Les murs de Jérusalem, après la captivité, étaient en ruine et nation était finie de là L'éternel mettait sous Ken avec Esdras pour y retourner, pour y venir reconstruire les murs de Jérusalem. L'heure arrivée, un en pile ennemi commençait à moquer. Tout le monde qui n'a pas très aimé le peuple juif, il commencé à passer au entente. Et on a commencé à faire des menaces. Tout. Premier bagaille que vous fait. Nehemi fait, Neemi Bon Dieu. On nous pas parler, on nous suivre parce que là nous rien. Dans Nehemi chapitre 4, verset 4. Et nous lire avec moi. Jusqu'à nous jouer Nehemi toujours. Le Nehemi devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Dans verset 4 là. Écoute.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 qui n'a sourit avec ennemis. ennemi. Ou dit, bon Dieu, dit, aimez vos ennemis. Ou prend la parole là hors contexte. Et puis on fait des ordres avec elle. Mais l'aime continue, elle lire dans Moi, le premier bagaille, bon Dieu. Alors nous-mêmes, tous ces ça qui pour nous comme exemple, le premier bagaille pour nous faire, c'est pour l'alcool. Là, nous finalement, quand bon Dieu nous parle avec hypocrisie, c'est pour nous ne pas parler avec hypocrisie. Ou pas, nous ne pouvons pas oublier ou trembler. On peut dire bon Dieu, bon Dieu connaît ces menti. Nous ne pouvons pas ou pas. Nous ne pouvons pas remen mou nan. Mou nan bakon, pa Alors, je vais regarder Néhémie chapitre 4, verset 9.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 Pourquoi? Pour nous défendre contre leurs attaques. Les Malnon 12, 13, 14, qui s'amjoignent? Or les juifs qui habitaient près d'eux 20 dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille.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 La classe moyenne n'en toute toute pour payer kidnapping. Il y a des gens qui finissent, pas capables de rien encore. Jodia, nous ne pouvons pas compter veuves, nous ne pouvons compter orphelins, nous ne pouvons compter les gens qui souffrent, tripes, qui ont parce que les gens sont seuls qui dans la famille, qui sont dans famille, Sans pitié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 parce que ou même ou bien bien ou bien racine dans le pays ou pas même gens avec l'autre monde qui a passé qui est en transit qui vient faire l'argent mais pas concerné par le développement du pays ou comme la bible dit dans le verset 15 Dieu a agi ça pour faire fait pour l'Éternel qui a fait par là mais ce Chita là, a, il n'y si pas de chambres, c'est un pipi qui sauve l'Éternel. Parce que li bons moyens, les moyen, Li dit Josué, « Levez pied, avant Saint-Jouden, ou passer la pièce, ça men de l'eau à l'âme. conduit Israël devant la mer rouge, mais bon Dieu pas fou. Et je dis, il y a un grand bagaille pour faire. Si vous ne faites pas l'Éternel ne fait pas là.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 C'est pour prendre responsabilité. Oui. Les versets 16 à 18, là. On continue à comprendre que nous avons responsabilité dans la situation. Nous nous sommes des présidents, nous ne sommes pas chefs de l'armée, nous ne sommes pas chefs de la police, nous ne sommes pas personnes qui compter sous lui. Mais nous avons les bras puissants de l'éternel, les armées. Mais c'est pour nous compter sous lui. Ça, nous pour nous faire, c'est pour nous faire le tout. Dans les versets 16 à 18, qui ça nous lit dans la Bible, là?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 ou à marcher avec la parole de Dieu, ou bien vous marcher avec des informations. Vous savez vous pouvez mourir. Mais mourir, c'est le rendez-vous sérieux que vous sur la terre. Vous pouvez mourir quand même. Mourir, c'est le rendez-vous, pas rater. Parce que même si vous oubliez, rendez-vous, rendez-vous à, rendez à Babliot. Ou pas mourir aujourd'hui, ou pas mourir demain. Ou pas mourir par balle, ou pas mourir noir. E. Ou pas tomber dans en avion, le bateau a coulé avec vous. On a une balle qui bat même et visé où a tombé sur vous la prenne. Vous avez même couché dans le cabane ou vous trop, demain, ou pas lever. Qui laisse-vous qui a ka caché pour la mort? Qui laisse-vous qui a dit le mort, pas privé sous lui? Et maintenant nous dit, Peu importe, je vais mourir, mais mourir dans le monde Peu importe, je vais mourir, mais mourir dans le de Dieu Mourir dans le serviteur de Dieu Mourir dans le de monde qui a caractère Mais mourir pour des bon pour C'est pour C'est c'est pour dire que c'est pour dire c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est c'est pour dire c'est pour Activez, puissance sous nos moyens. Activez, puissance sous activé. puissance